Comment devenir plus fort face à la méchanceté dans le milieu compétitif C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 Alors parfois on arrive en compétition, on se dit qu'il y a des gens qui sont là pour écraser les autres et parfois on peut se retrouver impuissant par rapport à certaines personnes qui nous impressionnent comme ils sont durs et là aujourd'hui on va pouvoir voir en, en trois points comment est-ce qu'on peut se libérer justement de la méchanceté des autres euh, pour pouvoir nous performer. Un, Le premier point déjà, alors cette vidéo attention elle va être vraiment très challengeante et c'est vraiment appliqué et applicable au milieu compétitif mais pour le milieu qui est plus de tous les jours, cela n'est pas particulièrement euh, vrai ou pas particulièrement à prendre en compte. On le dit vraiment dans un milieu compétitif où il y a de la compétition, justement. Mais le, le premier point, déjà, c'est prendre conscience que, un, les gens qui sont méchants, et on va le faire juste après, ça, sont juste dans le rôle. <rire> Comment ça Ils sont dans le rôle pour nous renforcer. Prenons l'exemple d'un arbre. Un arbre, si on le sème et si on, met, si on le, le plante et si on met un tuteur toute sa vie, bah le jour où on enlève le tuteur, il se passe quoi Il tombe au moindre coup de vent. Et du coup, par contre, ce qui va renforcer un arbre et ce qui fait qu'il va prendre un, un gros tronc, ça va être toutes les tempêtes qui vont arriver, tout ce qui va essayer de le faire tomber. Et c'est parce que l'arbre ne tombe pas qu'il va devenir plus fort et donc se renforcer. Donc les gens qui sont que tu perçois, pardon, qui tu perçois méchants par rapport à toi, sont juste en train de faire leur rôle de te euh, de te renforcer. Ce qui nous amène sur le deuxième point le deuxième point maintenant c'est de bah, dépolariser tout ça et déconceptualiser le mot méchant pourquoi est-ce que méchant est un concept et ça veut dire que dans tes perceptions tu aimerais que les gens soient gentils donc l'inverse et du coup regarde maintenant quest que, factuellement qu'est ce qui fait pour que tu le définisses comme méchant tu vois que factuellement ça peut-être être, être il dit quelque chose pour abaisser les autres. Il dit quelque chose pour se sentir supérieur. Il dit quelque chose pour faire bouger les choses. Là, tu vas voir quand est-ce que tu le fais. Tu récupères cette partie-là de toi et euh, et tu vas voir ensuite les bénéfices, les bénéfices pour toi qu'il fasse ça. Mais les bénéfices, ça va être quoi ça va être, bah au moins j'ai envie de le battre. Au moins il m'amène à devenir plus fort, etc. Et c'est là du coup, on arrive sur sur le troisième point qui est à un moment donné les gens que tu perçois méchants, donc on vient de le voir juste avec le point euh, d'avant ils le sont pas c'est juste tes perceptions qu'ils définissent comme tel eh bien donc sont là pour te renforcer et donc vont créer de la sélection naturelle Ouh là c'est dur pourquoi parce que là on est dans une compétition la compétition n'est pas dans la coopération ok et quand tu veux être sportif et faire du sport à haut niveau eh bien au final sur des sports individuels même sur des sports collectifs d'ailleurs et eh bien au final il y en reste il n'y a qu'une équipe qui gagne ou il y a un seul individu qui gagne et donc bah l'autre fois là quand j'étais euh, avec des jeunes justement d'une école de management de lyon à qui j'interviens euh, tous les deux semaines justement lorsqu'on a fait ça alors toi quand est-ce que euh, tu peux être perçu par méchante par d'autres la fait vrai, bah, au moins il y en a qui arrêtent le sport ok quels sont les bénéfices pour eux d'arrêter le sport bah, en même temps n'était pas si engagés que ça donc elles feront autre chose donc ça va pas mal de gagner du temps et du coup ça permet d'avoir ok les gens qui sont vraiment pour qui c'est vraiment fait le sport et c'est vraiment leur mission ils vont se dépasser ils vont devenir plus forts et ils vont avoir envie de battre l'autre voilà et pour ceux qui sont pas faits pour ça et qui ont d'autres d'autres priorités même s'ils se mentent et ils croient que c'est fait pour eux bah ils vont abandonner et du coup, ils vont aller faire autre chose. Alors, soit ils vont voir les bénéfices d'avoir abandonné et faire autre chose et voir qu'ils ont plein d'amis grâce à ça ou euh, d'autres choses, soit ils vont pas le voir et ils vont dire Ah, c'est de leur faute que j'ai pas fait du sport de haut niveau, mais ça restera un fantasme. Si c'était réellement important pour eux, quand c'est réellement important pour nous, et eh bien, et qu'on est réellement dans le système de valeur, on va persévérer, on va on va dépasser ces difficultés-là. Et enfin, le dernier point, du coup, c'était un point bonus parce que je pense qu'on a dépassé les trois points, et eh bien, c'est euh, voilé comme un vaccin vois les gens que tu perçois comme méchants donc un déjà ils sont pas méchants ils sont juste en train de faire quelque chose par rapport à leur point de vue comme on l'a vu juste avant mais voilà comme un vaccin donc et un vaccin en plus celui-ci est bio et du coup voilà comme un vaccin c'est à dire que ok parce que là aujourd'hui par rapport à la division où je suis bah, lui il me fait ça bah, ça se trouve à la prochaine compétition bah, grâce au fait que lui il m'a fait ça je suis entraîné je suis entraîné pour dépasser ce type de challenge j'avais accompagné une, une, une sportive à l'époque à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui la regardait et qui tentait de la déstabiliser et eh bien elle était déstabilisée et moi lorsque j'avais pris un, un dé je vais montrer une autre euh, facette je dis ok si lui était un vaccin ce serait comment par rapport à ton objectif est les jeux olympiques bah en fait carrément il est en train de me préparer à la pression à des spectateurs qui me regardent et du coup à chaque fois que tu vas le voir euh, lui bah, dans ces cas là imagine que c'est simplement euh, une préparation un entraînement pour être encore plus concentré aux jeux olympiques et Elle m'a regardé et du coup elle était plus touchée par son regard puisque ses perceptions avaient changé. Si tu changes tes perceptions, tu changes tes décisions, tu changes tes actions. Donc enfin, vois les gens méchants comme des gens qui sont en train de t'aider à devenir plus fort et à devenir encore plus persévérant et à développer tes capacités dans ton sport. Et voici pour cette vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu aimerais pour approfondir.